Et eh bien salut à toutes et à tous les Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure, et vous avez vu le titre, aujourd'hui on va faire de la chasse au trésor, parce que encore une fois, alors déjà j'ai envie de faire un épisode un peu plus chill par rapport aux autres, où on a quand même fait bah, pas mal de choses, hein, j'ai envie de dire, on a... On a fait quoi On avait fait euh, l'Ender Dragon, on a fait l'End City, etc. Et en plus maintenant on a des Elytra. Alors j'ai fait des petits trucs en off, je vais vous montrer déjà dans un premier temps, regardez ici, une pousse de cherry, donc de cerisier. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible puisqu'on n'a pas encore découvert ce biome Eh bien tout simplement, et d'ailleurs il est parti, euh, faites pas attention à mon skin, hein. vous inquiétez pas, j'ai oublié de le changer, vous comprendrez euh, à l'avenir pourquoi j'ai ce skin. Mais euh, il y avait un marchand, alors le marchand je sais pas où il est passé. Il est parti, il y avait un marchand et il échangeait Contre, alors je me suis fait un peu douiller hein. Je crois 5 ou 6 émeraudes, quelque chose comme ça Il échangeait une pousse de cherry et je me suis dit Ça tombe super bien parce que j'ai envie de découvrir ces arbres là Et pour le moment on n'a pas encore généré des... Des chunks dans ces biomes là, sachant que c'est une nouveauté donc de la snapshot. Euh, voilà, donc j'ai planté, on va voir si ça pousse ou pas. J'en ai aucune idée parce que j'ai l'impression que ça ne pousse pas. Deuxième truc, j'ai enlevé, j'ai cassé ma ferme à vache et à mouton là, vous savez, ma, ma ferme auto. J'ai décidé de l'enlever parce que ça me saoulait, ça faisait trop de bruit pour rien. Je l'utilisais même pas, euh, ça me lassait parce que je pas et parce que voilà, je préfère euh, le naturel. Les usines c'est bien pour les trucs redondants, mais je préfère quand même m'occuper de mes vaches moi-même ici. Deuxième, euh, deuxième ou troisième truc, vous avez raison, ma vache euh, mushroom, je crois que je l'ai vraiment. Taillé, je savais pas du tout que ça allait la faire des donc je suis un petit peu dégoûté. Pour le reste, ça se passe dans le village, mais on va y aller avec les élytras et on va partir directement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Euh, pour la ferme à miel, je ne comprends pas, euh, puisqu'il n'y a aucune abeille qui rentre dans la ferme à miel, donc j'aimerais bien que vous me donniez des astuces. Alors, j'ai remarqué que ma aventure, ça y est, ça attire moins. Euh, voilà, ça c'était le truc classique. Hein. Je, je, je savais hein, quand j'ai démarré ma aventure, c'est que le premier épisode, tout le monde est content, et puis le 20ème, il n'y a plus personne, et ça je, je le savais, hein, vous inquiétez pas. Moi, je. Pas ah, inquiétez pas. Euh... C'est un plaisir, c'est un plaisir. S'il n'y a plus d'épisode, c'est que j'ai envie, envie d'arrêter. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il euh, n'y a, de... a pas d'abeilles, donc si jamais il y a encore des gens qui regardent la série et qui euh, s'y connaissent, n'hésitez pas à m'aider. Pourquoi il n'y a pas d'abeilles Comment je fais pour les atterrir Est-ce que je dois mettre une laisse et les ramener <rire> Bref, euh, du coup, les amis, on va mettre les élytras, puisque. Je vais pouvoir lui mettre mending. Enfin, je l'ai fait. J'ai mis mending sur les Elytras. Puisque j'ai refarmé les villageois. Et je vais vous montrer ça dans le village justement. Alors regardez. hop, Voilà. Donc euh, mending, on va prendre les fireworks qui vont nous permettre... J'ai pas besoin d'en prendre autant franchement. Hein, qui vont nous permettre de partir à l'aventure. Carte au trésor, regardez. Hein, Souvenez-vous, euh, on s'est cassé la tête euh, pour trouver les euh, trésors et on en trouver jamais. Mais heureusement, Red Thunder, encore une fois, m'a donné des, des techniques euh, sur Discord. Donc, ça c'est vraiment chouette. Euh, Celui-là, on n'y est pas encore allé, alors que lui, on y est déjà allé. Mais non, c'est encore des nouveaux. Euh... What Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah, ouais, non, non, attendez, non, non, non, non je suis trop con. Ça, c'est pas une carte au trésor, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Regardez, c'est le le caca le cacabrin que vous voyez, c'est ça ici. Je suis débile. Je me disais. Par contre, ah, ouais, j'ai jeté toutes mes autres cartes au trésor, je suis vraiment débile. Ah, je suis trop con. Donc là, j'en ai une vraie. J'en ai pas ailleurs, là. Attendez, je vérifie juste quand même. On sait jamais, non Non, là, j'ai rien, peut-être ici Bon, de toute façon sur le chemin on va peut-être trouver des trucs hein. L'idée c'est de pas trop générer des chunks Mais quand même, hein, on va quand même se balader C'est un épisode chill mais où on va justement faire des trucs sympas euh, voilà Donc euh, hop on va mettre les Elytras Alors Mending je rappelle hein, ça va nous permettre de réparer Les Elytras avec de l'XP Et donc du coup bah, on va pouvoir l'utiliser vraiment à l'infini Et ça c'est chouette, et regardez moi Cette rapidité, et, et voyez les vaches comme elles sont épanouies Quand elles sont libres, c'est quand même bien plus sympa Alors regardez un petit peu le village Ce que j'ai fait, Ah, oh, je suis trop content des Elytras Vraiment hein. ça ça va nous changer la vie donc évidemment notre villageois ici, notre villageois Mending préféré, bah il va très très bien. Je lui ai fait donc des échanges, hein. euh, livre, une émeraude pour 4 livres. Et puis après donc le Mending qui est juste là avec 26 émeraudes et un bouquin. Mais c'est pas tout les amis puisque justement, euh, vu que les villageois se reproduisent et ça fonctionne, je suis content. Les villageois se reproduisent, ça fait des bébés, les bébés grandissent, etc. Hop, je vais mettre ça ici, ça nous permet de switcher. Euh, hop, hop, hop, je vous montre un petit peu. Je le rappelle. Faudra vraiment qu'on décore et qu'on change un petit peu tout ça. Hein, mais bon, vous inquiétez pas. Résultat, j'ai enfermé un villageois ici à l'intérieur. Euh, bon, je l'ai tapé. Euh, je l'ai tapé. Il a pas kiffé. Parce que j'ai eu du mal à l'enfermer. Je vais pas vous mentir. Et lui, il échange. Bon, vous voyez, il est toujours énervé contre moi. Donc je me suis fait douiller, mais c'est pas grave. Donc 24 laines contre une émeraude. Mais sinon, en réalité, c'est 18 laines. Euh, donc voilà, ça m'a permis d'avoir pas mal d'émeraudes. Et c'est pas tout. C'est pas fini. Puisque juste ici. Alors. J'ai mis le loom ici, hein, son métier, parce que j'ai dû l'enfermer d'abord là. Et puis euh, bon, vous avez compris euh, que j'ai galéré. Hein. Hop, juste ici d'ailleurs, il y a des nouveaux. Vous voyez, un bébé maintenant qui s'est rajouté. Et eh bien ici, monsieur, 32 bâtons. Pourquoi j'ai récupéré de l'XP d'un coup là What 32 bâtons, une émeraude. Donc je peux vous dire qu'on euh, est plutôt pas mal. Voilà, ça fait plaisir, je suis content, ça avance. Euh, ça avance, hop, voilà, nickel. Bref, donc voilà un petit peu pour ça, euh, on va du coup directement, on va dormir, on va dormir parce qu'il fait nuit, j'ai pas pris de lit sur moi, mais vous inquiétez pas, j'ai la technique, hein. il suffit d'aller là, hop, et de dormir. <rire> Tout simplement, il y a des lits ici, autant en profiter, voilà, allez, bonne soirée à vous, reproduisez-vous bien. On va mettre les Elytra, on va mettre la Buried Treasure Map, et il me semble que de toute façon c'était par là-bas. Oh merde, j'ai foiré la Firework. Donc il me semble que c'était par là-bas, hein. et par contre on va se déplacer d'une vitesse... Ah, bah on va en profiter pour aller dans ce village là, juste. Euh, voir s'ils se sont reproduits ou pas. Parce que personne m'a répondu non plus également. Je me sens comme un connard. Personne me répond, mais c'est pas grave. Personne ne m'aime. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Personne ne s'est reproduit. Hein. Je vérifie. Non, personne ne s'est reproduit. Je ne comprends pas pourquoi ici ça ne fonctionne pas. Je veux bien que vous me répondiez quand même. Hein. Hein, ce serait vraiment chouette de votre part. Euh, voilà. On fait l'aventure ensemble, hein. on n'oublie pas. Hein. Bref. Euh, bon, ben bah, ma foi. Tant pis pour eux Allez C'est par là-bas Ah ça change du cheval Ça change du bateau, ça change de plein de choses hein. Et On peut vraiment se régaler Parce que les fireworks c'est pas ce qui manque Sachant qu'on a notre euh, Ferme, notre tour à mob Notre salle à mob c'est par ici Donc du coup on a de la gunpowder illimitée oh, Ok Quoi ah, On était encore jamais euh... Ok on était en... Ah si si on était déjà là non non on avait jamais fait celle là je crois On avait jamais fait celle là mais elle me ferait péter un câble également hein. Alors voilà La technique elle est très simple Il faut se mettre Merci pour vos astuces Il faut se mettre bon sur la croix déjà Voilà il faut se mettre sur la croix Et ensuite on regarde les coordonnées Ah si je suis déjà allé là regarder. il y a déjà un trou ah Il y a déjà un trou juste ici Donc on a déjà fait cette carte au trésor là euh, Et en fait il faut regarder les coordonnées Et il faut que ici ce soit écrit 9 Et ici 9 également Donc déjà là il y a 9 Et si on va vers là-bas Allez Ouais Donc c'est pile là où j'étais pas tu vois 11-9 19 Et là on est sur du 9-9 Donc là maintenant à partir de là on va pouvoir creuser soit vers le haut soit vers le bas D'accord Oh putain bah voilà Eh <rire> hey, regardez comme on a galéré à faire tout un trou Pour au final Que le coffre il soit là bordel de merde Non mais c'est une blague on se fout de moi quoi Il était juste là Il y avait juste à casser un bloc de gravier J'ai trop le seum Bon qu'est-ce qu'on a Earth of the sea, Emerald. Ouh nice Un peu de fer, un peu de poisson De la prise marine, du poisson Et une tenue en cuir que je vais quand même prendre On va éviter de mourir Hop. Parfait Bah vous savez quoi On va essayer de trouver d'autres J'ai pas besoin de... Alors du coup je peux jeter cette buried. Je peux l'acheter J'en ai plus besoin du coup On est bien d'accord Par contre Je sais qu'il y en a une autre là-bas je crois euh, si je dis pas trop de bêtises, il y a une épave là-bas Mais on, on a déjà fouillé toutes les épaves du coin Il me semble qu'il y a une autre carte au trésor Enfin, une autre, euh, un autre trésor là-bas hein. Je sais plus si c'est ici ou pas Ouais, regardez, il y a des trous partout là Il <rire> y, les... y a encore le sable qui a pas d'époque. Excellent, alors du coup euh, 13, 10, 9 Ok 9 9 9 9 Regardez juste ici Oh j'ai trop le sum Et ça va être juste là Eh Voilà Incroyable Donc deux prises marines De l'or du fer oh, C'est génial c'est formidable oh, Potion de euh, pour respirer sous l'eau Incroyable Et donc vous voyez le coffre était là Et j'ai creusé tout là tout autour Eh franchement le sum Le sum Bon ça fait plaisir Et eh bah ben, vous savez quoi les amis Comme dit j'ai pas trop envie de générer des nouveaux chunks Mais vas-y ça m'excite là Ça m'excite donc vous savez quoi on va partir directement à l'aventure. Les épaves là qui sont derrière, on les a déjà fouillées les gars. Hein, donc il n'y a vraiment pas de secret. Il y avait une jungle aussi juste là, une mini jungle de rien du tout. C'est excellent avec du bambou là, très bien. Incroyable. Euh, voilà, donc là on va essayer de trouver des épaves de bateaux, éventuellement pour avoir des nouvelles cartes au trésor. Euh, ok, donc là on a une Dark Forest là-bas. Ça va rappeler euh, le monde de Mkolo, euh, que j'avais construit une cabane dans les arbres. Certains m'ont dit de refaire une cabane dans les arbres toute moche. Bon je vois pas trop l'intérêt de le faire hein, pour être très honnête avec vous Et j'ai très hâte que la 1.20 sort hein, Vraiment ça va changer la donne Dès que la 1.20 sort j'annonce euh, Les acolytes viendront sur le serveur de manière euh, bah, Comme ils en auront envie hein. Et je pense que j'inviterai certains d'entre vous Le biome mushroom qu'on a découvert en live bien sûr Ah si jamais je peux récupérer de nouveau des, euh, des vaches Et là on a une île volante Eh, ça aussi ça rappelle Madventure euh, 2.0 <rire> Eh venez je m'installe là-haut Non je rigole évidemment mais par contre, elle était bien, mon, mon île volante sur ma aventure 2.0, en vrai. En vrai, ma aventure 2.0, j'en ai une très mauvaise expérience, et vous aussi. Mais... Ma construction sur l'île volante, elle était vraiment pas mal. Elle était vraiment pas mal. Euh, faisons attention quand même aux élytras, hein, parce que même si amending, m'ending, ce serait dommage de les casser. Euh, ok, pas grand-chose en vue. Pas grand-chose en vue. Mais attendez, mais je suis débile. Mais reste ici, frère, j'ai de l'XP en masse. Je suis complètement con. J'ai de l'XP en masse, frère. Donc là, ce que je vais faire... C'est que je vais tenir dans la main les Elytras d'accord Ouah wow, j'ai cru que j'avais perdu mon plastron Comment je me suis chié dessus J'ai cru que j'avais cassé mon plastron Oh mon dieu bon bref Donc là on va réparer les élytras tout simplement en faisant un peu d'XP Et vous voyez ça fonctionne puisque les Elytras dans ma main gauche apparaissent et disparaissent. regardez Voilà ça fait touc touc touc donc ça fonctionne, parfait. Donc on va récupérer un petit peu d'XP par ici. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez cet épisode. Et puis j'espère que vous kiffez ben, autant la, euh, toujours autant la série euh, jusqu'ici pour ceux qui continuent de la suivre. Alors je sais que Sons of the Forest a fait que... Euh, alors c'est un peu un effet pervers, hein. Malheureusement c'est que même de mon côté ben, Quand il y a eu Sons of the Forest ben, Je me suis carrément détaché de Minecraft encore une fois Et c'était ma crainte, euh, je, je la voyais venir à, à 200 à l'heure Et donc là j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans Mais euh, là l'idée de me dire que les acolytes vont me rejoindre Bah ben, ça me fait plaisir L'exploration ça me fait plaisir Mais vous voyez j'ai de nouveau plus la flamme du début Mais ça va revenir vous inquiétez pas Ça va revenir parce que je vais me remettre au live Sur ma aventure, je pense Et euh, ça va me remettre la flamme d'être avec vous en live et avec les acolytes éventuellement d'ouvrir le, le serveur euh, pour qu'ils viennent quand ils veulent. Mais, euh, mais pour autant, c'est vrai que c'est plus pareil encore une fois. Euh, mais ça va revenir. Ça va revenir. Merci Sons of the Forest. Hein. <rire> mais c'est sûr que quand tu passes d'un jeu à l'autre, euh, ça fait toujours un peu bizarre. Euh, voilà. Il faut dire que en fait, la flamme de Madventure que j'ai eue au début et, et qui va revenir, je le rappelle vraiment. Hein, euh, là, j'ai quand même un petit plaisir. là. Je ne vais, je vais pas vous mentir. Euh, que je n'avais pas vraiment hein, sur Madventure 2.0. Euh, Là-bas, il y avait également... une.. Temple, du, euh, temple sous la mer. Mais en fait, euh, quand je faisais Minecraft, euh, le début de ma aventure, là de nouveau, j'avais juste pas d'autres jeux quoi. Genre Call of ça m'avait saoulé, il euh, y avait pas encore Sons of the Forest, Euro Truck ça m'avait saoulé. Enfin, vous voyez, donc au... <rire> donc au final, euh, je veux dire, euh, au final, euh, bah, ma je, je m'éclatais parce que je n'avais que ça. Et là maintenant, c'est vrai qu'on a, euh, a des jeux vraiment supérieurs, euh, si je puis dire. Et donc, forcément, bah, ça, ça casse un peu le truc. Mais, euh, mais voilà, ça va revenir. Et, et comme dit, j'ai hâte de vous re retrouver en live. Alors, j'ai un petit problème, je vous l'ai dit sur Twitter. C'est que, à la fois, j'ai envie de, donc, de faire des lives. Et à la fois, j'ai pas envie de faire des lives. C'est très bizarre. Hein. J'ai un petit côté. Euh... Ah, je sais pas. J'ai un petit côté de faire des lives. J'ai l'impression que je gâche quelque chose à faire des lives. Et en même temps, bah, ça me manque. <rire> C'est trop bizarre. Hein. Bref. Ah, j'ai vu une épave là sous l'eau. J'ai cru voir une épave. Il y en a une deuxième derrière. Il y a des dauphins. Alors il a pas d'épave là où j'ai cru mais par contre il y a une épave derrière Là ici il y a une épave, allez let's go Wouhou On y va, on n'a pas besoin de bateau nous, euh, elle est profonde Ah merde on peut pas nager quand on a, quand on a les élytras Voilà D'accord ouais quand on a les élytras on peut pas nager, l'épave elle est là parfait Allez, c'est parti. Je vais jeter le, le sable. Alors, voyons voir. Bon, je peux respirer sous l'eau avec une potion, mais on va quand même faire des économies. au oh, purée. Alors. Je veux bien. Hein. Je veux bien, mais il s'agirait de pas mourir. Là-bas, il y a des coraux. On va régénérer un peu la santé. Une savane là-bas, une jungle de nouveau. Il y a de la jungle partout. hein. Ça, c'est formidable. Allez. Alors. On a, on a, on a, on a pas de chasse au trésor ici, pas de carte au trésor. Je vais enlever quelques trucs pour quand même me dire que je suis passé par là. Ah, le papier quand même Le papier quand même Là, il y a une poche d'air. Parfait. On respire sous l'eau. Désolé, on voit pas grand chose. Est-ce qu'il y a un coffre ici Oui. Et une carte au trésor, parfait. Parfait. On va prendre les bouquins et le papier parce que ça, clairement, euh, bah pour le mending. Hein. Et on va voir où c'est que ça nous mène cette carte au trésor. Hop On est loin on n'est pas loin oh là les guardians là bas euh, à mon avis ça doit être par là bas alors par contre pour redécoller est ce que je peux redécoller dans l'eau c'est une vraie question d'actualité élytra est ce que ça marche oh oui ça marche oh bon, j'ai usé plein de plein de firework mais ça fonctionne bon on va aller par là bas est ce que je m'éloigne ou non je ne sais pas il y a un village ouais c'est bon c'est là bas en plus ça va être dans le village oh oui Incroyable Oh non, c'est génial, je suis heureux Bon, du coup, on a généré des chunks Et du coup, des nouveaux chunks Oh oui, le biome cherry Oh, je suis trop content Eh, vous vous rendez compte quand même qu'en live Un des derniers lives que j'ai fait qui remonte maintenant à un moment donné Quand même, j'ai parcouru je ne sais combien de chunks Pour au final générer des chunks donc Et ne pas trouver ce biome Et là, on trouve le biome Incroyable C'est magnifique Oh, c'est absolument fou c'est absolument fou J'adore Alors Après je vais être très honnête avec vous Bon là on va le découvrir mais moi quand on m'a annoncé ce biome J'étais pas euh, excité de dingue hein. Vous savez pourquoi Parce que c'est quelque chose Qui existe déjà depuis très longtemps en modé Et en plus de ça franchement il a rien d'autre à part ça c'est des arbres roses hein. Alors je casse tout de suite le je casse tout de suite le truc, mais c'est juste des arbres roses, hein, des arbres cerisés. Mais il n'y a même pas de, de structure, il me semble. Il hein. n'y a pas encore de coffre ou je sais pas quoi. Donc, euh, en vrai, c'est un peu useless pour le moment, mais euh, trop stylé. Et hâte de voir et de découvrir. Si ça se trouve, euh, ça ne peut que pousser dans un biome spécifique. Et c'est pour ça que ça ne marche pas chez moi. Euh, si ça se peut également, euh, il faut mettre 4 pouces l'une à côté de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris ma hache sur moi. J'ai pris tous mes outils. Hein, donc, vous inquiétez pas qu'on va euh, découvrir ça. On va voir un petit peu euh, le village également parce que, Coucou petit chaton Eh j'ai du poisson frère Petit chat Petit chaton Tu veux du poisson Tiens Tiens Poisson Tu veux pas poisson Eh Prends mon poisson Mais comment on fait pour adopter Je l'ai déjà fait pourtant je comprends pas Parce qu'un coup on me dit qu'il faut, qu faut pas lui faire peur Un coup on me dit qu'on s'en fout Moi je comprends plus rien par contre c'est marrant un hein, cerisier à côté d'un biome neige Enfin c'est un peu euh, bon bref Je sais pas moi je crois qu'il y a un truc un peu incohérent <rire> Alors de l'émeraude euh, On n'oublie pas la chasse au trésor parce que attendez Eh, On rigole on rigole mais c'est juste là Non Absolument je suis passé Je suis passé chez Soch alors attendez je vais revenir sur mes pas Parce qu'on est là pour, euh, pour la chasse au trésor quand même Alors bouge pas Ça se passe ici bon là c'est bien c'est pas dans la mer C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme C'est ici c'est ici, donc là tu, tu fais ça, 14, 9, oh, 9, 9, c'est ici messieurs dames, et voilà, magnifique Ah, c'est embêtant, est-ce que, mais tu peux me respecter un peu là Alors, oh, Waouh ok, nice, euh, d'accord, TNT, gold, 3 Earth of the Sea, 33 emerald, on a un nouveau mending les gars on a un nouveau mending. Les potions pour respirer sous l'eau. Par contre, ça, c'est vraiment que du bonheur. Euh, voilà. Putain, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Je vais jeter des trucs un peu comme ça, mais. Oh, c'est chouette. Non, mais hey, cet épisode, il est insane en vrai, non En vrai. Est-ce que cet épisode, il est pas incroyable Est-ce que cet épisode, il est pas incroyable Bon, et en plus, c'est sympa parce qu'il y a une petite montagne ici. Petit cerisier là. Limite, ça donne envie de s'installer là. Mais vas-y, on s'est déjà installé ailleurs. Donc. Ah, euh... oh, c'est chiant, ça donne envie de s'installer là. Bon, mes acolytes pourront très bien le faire, mais. Euh... Mais de manière personnelle, j'aurais trop aimé, regardez. Voilà. J'aurais trop aimé m'installer là, quoi. Oh Et en plus, ça rappelle tellement euh, le monde de Mkolo, euh, vraiment. Hein. Où j'avais fait la maison en haut de la montagne. Là, on a tout un biome cherry. Et en vrai de vrai. Sachant. Attendez, j'ai même pas la rendeur distance à fond, là. Hop, j'ai fait planter le jeu. Euh, en vrai de vrai, là. Savane. Eh. Et... Ça aurait pas été chouette de s'installer là. Est-ce qu'on s'en... Eh hey, franchement les mecs M'en fous, Je veux pas laisser cet endroit à mes acolytes Non je veux pas laisser cet endroit à mes acolytes <rire> Enfin je veux dire Je veux faire quelque chose avant Les mecs ici c'est chez moi C'est mon nouveau chez moi On fera un portail pour téléporter à la limite De toute façon on peut se déplacer C'est pas loin hein. C'est pas loin de la maison Ici je veux qu'on fasse Je vais noter les coordonnées Ici je veux qu'on fasse quelque chose hein. On construira un truc Vous êtes chaud ou pas Dites-moi en commentaire mais en vrai, euh, en, en vrai de vrai il euh, y a quelque chose à faire Alors voyons voir un petit peu, putain c'est grand en plus Oh il y a des fleurs Oh attendez c'est trop... trop choupinette ça Alors là il y a des ruches J'ai pas une Silk Touch sur moi là Non j'ai pas pris de Silk Touch sur moi Parce que euh, j'aurais bien aimé que j'ai des abeilles chez moi quoi Alors il y a des petites pétales qui tombent Oh c'est chouette Pink Pétales on peut faire Oh bah de la Pink Dye donc du colorant rose Hey, là on a du colorant rose illimité hein. Là mon pote On a du colorant rose illimité Oh c'est trop joli C'est trop joli C'est du cochon C'est trop beau J'adore <rire> je, je tiens du cochon dans ma main Regarde je mange ton confrère Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Putain c'est incroyable C'est très joli C'est très joli Mais du coup on est d'accord Il n'y a pas de structure Il y a juste euh... oh, C'est juste des cerisiers quoi Me semble-t-il C'est juste des cerisiers mais c'est très joli Là il y a des abeilles Ah ok Vous voulez pas aller dans, dans ma ruche euh, chez moi hein. Eh c'est super beau Bon je fais plein de screens parce que j'aime trop Incroyable Incroyable on va prendre un peu de hauteur Waouh On va pas trop générer de chunks What Il y a carrément un village Dans, euh, dans un trou Bordel, mais wesh, y'a rien qui va chez eux là. Y'a rien qui va chez eux. Hop, doucement, doucement, doucement. Très bien, incroyable. J'adore ce jeu. Oh là là, oh des chèvres. Y'a des chèvres. C'est des biquettes. Ok, bon, y'a pas de. Je vais même pas piller leur village. J'en ai rien à faire moi de leur village. Attendez, je fais juste encore un dernier tour par là-bas rapidement. Et après, on essaie de voir si on peut choper encore une épave, un truc comme ça. de trésor Map, du coup, j'ai plus besoin de ça, je peux jeter. Ok, bon, là, c'est nul, c'est que de la neige. Donc, on va revenir vers notre base, mais en passant, en faisant un petit peu, un petit tour, quoi. Même si je pense que, malheureusement, on va recroiser des endroits... Ah, pas sûr, je sais pas. On va voir. On va passer par le, sur... le, le, le biome cerisé, quand même. Ah bah non, mais je vais récupérer du bois, quand même Je suis con, j'ai failli partir sans ça. Oh, mon Dieu. Donc, on a récupéré les pétales qui sont par terre. Maintenant, on va quand même récupérer pour voir... Euh, le bois ici. Ok. Donc on se retrouve avec de la cherry log. Qui nous fait... Oh là là des planches. Et eh, par contre... Et eh, c'est magnifique. Alors par contre du bois rose. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Hein. Je pense qu'en termes de construction. Ça va se régaler. Si on casse ça, ça nous donne des pouces. C'est des vraies feuilles ou pas ça On dirait pas des vraies feuilles. Est-ce que ça tombe tout seul ah oui, ça tombe tout seul, ok. Donc c'est des vraies feuilles, très bien d'accord. Ah, c'est marrant quand même. Bon, on va s'en choper un petit peu quand même. Euh, on va pas non plus euh, dénaturer là, et puis on va se. Euh... Bizarre cet arbre aussi là. Vas-y, on va récupérer encore cet arbre là. Euh. Hop. Et le bruit il est sympa aussi. Hein. <rire> plop, plop. Hop Nickel. J'aimerais bien une pousse. Y'a pas une pousse là qui voudrait tomber oh, C'est pas sérieux ça C'est pas sérieux Ah si ça y est y'a de la pousse qui tombe Oh 2, 3. Ouais je pense qu'en fait faut les mettre l'une à côté de l'autre Ou alors On est dans un biome spécial On est dans un biome plein hein. Ah voilà cherry groove Ouais je pense qu'il faut être dans un biome cherry groove euh, Pour que ça pousse Je crois qu'il y a une petite arnaque Bon ben ma foi Très bien Bon ça donne des sticks aussi C'est comme du bois normal Très bien Ok cool Et eh bah ben, c'est chouette c'est plutôt chouette, je suis assez content d'avoir découvert ça Je m'attendais pas à ça en vrai hein. Moi comme dit euh, Quand je suis parti c'était vraiment pour faire de la chasse au trésor et, euh, et, et ni plus ni moins d'ailleurs hein. Moi euh, le biome Le, le biome bio surisier euh, Je m'attendais à tout sauf à ça et m'en foutais un petit peu à la base Mais je suis assez content du coup euh, De l'avoir trouvé On a des petits ânes Et on a un village là-bas également qui nous attend Vas-y Est-ce qu'on a déjà vu ce village Je pense pas Je sais pas Bonne question J'adore les Elytras, hein, vraiment Je surveille un peu, vous avez dit qu'on peut mettre Unbreaking Donc ça c'est pas mal euh, Non on n'est jamais passé par ce village Visiblement Euh Non, visiblement non Bon écoutez on va les laisser euh, tranquilles J'ai assez foutu mon bordel quand même dans les villages hein. J'ai assez foutu mon bordel dans les villages euh, là visiblement ça génère des nouveaux chunks parce que j'ai quand même des chargements Donc c'est pas mal Bon c'est des chunks, enfin euh, c'est des, euh, des biomes sapins C'est pas ici qu'on trouvera de la, de la carte au trésor euh, Mine de rien quand même fructueux hein Fructueux notre expédition hein, si je puis me permettre Le biome mushroom, ok donc là on fait le tour Oh on a une épave là-bas, alors est-ce qu'on l'a déjà chopé Je pense que oui Je pense que oui Je vais faire gaffe à mes élytras vraiment hein. Hop Je, je pense qu'on a déjà chopé cette épave euh, Mais on sait jamais On sait jamais mmh. Ouais C'était sûr C'est une des premières épaves Bien sûr c'est une des premières épaves qu'on a fait pour euh, trouver une jungle là-bas Pareil hein, on avait fait des bornes et des bornes Et je parle pas d'Elisabeth Mais on a fait des bornes alors qu'on avait tout à côté de chez nous C'est vrai, vrai on a un, un biome cherry juste à côté de chez nous Enfin bref on a vraiment tout à côté de chez nous quoi On n'a pas besoin de faire des bornes Et ça c'est chouette Parce que j'ai pas de voiture électrique moi <rire> Allez bah oui Bah là on était là tout à l'heure là, Juste avant c'est là qu'on a fait une Bah le premier trésor qu'on a fait il était là Je crois Bref Ok là c'est notre village Enfin le village euh... Le village où ça reproduit pas et moi mon vrai village il est là-bas dans le biome savane Enfin c'est pas un biome savane mais c'est là où il y a des arbres de savane Oh c'est fou C'est vraiment à côté hein. on n'a pas trop de chemin à faire hein. En vrai de vrai Ah c'est sympa bon j'ai vraiment kiffé cet épisode hein. Regardez je passe dans, le... dans la ville Wouhou Aïe Oh non oh, quel débile <rire> Bref les amis J'espère que vous avez kiffé <coughs> Cet épisode Moi vraiment je me suis régalé N'oubliez pas le pouce bleu le petit commentaire qui fait plaisir Et puis euh, vraiment euh, on va voir peut-être pour continuer l'aventure euh, Un peu plus en live en, en vidéo je sais pas trop on va voir en fonction de si vous êtes hypé ou pas euh, bon le faire ça fonctionne très très bien c'est un truc de zinzin et, euh, et nous on se retrouve très vite pour euh, bah, le prochain épisode prochaine vidéo prochain live etc toi même tu sais je vous fais plein de bisous c'était Mkolo ciao tout le monde